Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Samidji et je vais impacter une vie, une vidéo à la fois. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la communication. Pour vous, qu'est-ce qu'est la communication? Est-ce que communiquer avec quelqu'un veut juste dire je parle, je parle, je parle, toi tu dois juste m'écouter et enfin rester muette peut-être sans forcément exprimer ce que tu as compris ou bien donner ton avis? Est-ce que la communication, c'est juste je dois parler, dire ce qui est sur mon cœur sans prendre en compte mon attitude, mon temps, l'environnement, l'atmosphère, etc. Est-ce que la communication doit être passive ou active? Donc, quand je pense à la communication, je me dis que ce n'est juste pas le fait de parler qui fait que ce dialogue est une bonne communication. Moi, je pense que communiquer, ça prend deux personnes ouvert d'esprit, deux personnes prêtes à être à l'écoute euh, de l'un comme de l'autre, deux personnes qui veulent se comprendre, deux personnes qui veulent avoir quelque chose de productif. À la fin d'une communication, il faudrait que les deux personnes soient en paix. Il faudrait que la personne qui donne la plainte à la, à la fin se sente écoutée et se sente comprise. Et la personne qui reçoit la plainte soit, euh, doit être en mesure de se rendre compte que « Oh oui, peut-être j'ai fait une erreur quelque part, s'excuser et faire en sorte que en fait, la chose ne se répète pas. » Donc pour moi la communication c'est un dialogue, ça prend deux personnes, un échange réciproque et bien sûr dans le respect de tout un chacun. Alors pour moi, pour qu'une communication soit efficace, est vraiment correcte ou bonne, on a besoin de réunir trois éléments importants. 1. Le temps, ton, la manière de parler. 2. Le temps et l'endroit pour exprimer tes sentiments, exprimer tes besoins. Et 3. La compréhension. Commençons avec le premier. 1. Le temps. Je suis le genre de personne que, si tu veux me parler d'un problème, si j'ai fait quelque chose et en t'exprimant, tu me grondes je bloque. J'ai l'impression, en fait, je t'écoute plus. Je peux te regarder, tu me parles, mais je suis plus là, en fait. C'est comme si mon esprit a changé s'est évadé, et à la fin, je finis. Tu peux me demander, est-ce que tu as compris Je te dis juste, oui, du genre, oui, c'est du genre, basta, ben, quittons dessus. Pourquoi Parce que la manière que tu m'as approchée est du genre, agressif, et du genre fort, jugemental ou etc. Et donc moi je reçois ça, j'ai l'impression que tu m'attaques et ce que je fais c'est je me protège. Donc quand tu veux communiquer avec quelqu'un, et ton attitude n'est pas la bonne, tu es irrespectueux, tu es condescendant, tu es impoli, tout ça là, tu ne peux pas communiquer. Même la Bible dit, une réponse douce calme la fureur et une parole dure excite la colère. Quand tu parles à quelqu'un de manière forte, de manière dure, c'est clair que même si la personne était en tort, elle n'aura pas cette envie de s'excuser, elle n'aura pas cette envie de vouloir t'écouter ni te parler parce que tu viens de manière agressive. Crier ne sert à rien, c'est toujours important de parler oui. et quand on veut communiquer, de le faire de la, de la manière la plus douce possible. Si on se sent en colère, prends du recul et juste se calmer et revenir plus posément. Pour être capable d'exprimer ce qu'on ressent plus clairement et il ne faut pas oublier que les mots blessent tu peux changer certaines choses dans la vie mais tu ne peux pas reprendre les mots que tu as dit dans, dans cette colère tu peux lancer quelque chose de méchant et même quand tu vas t'excuser ça reste dans le cœur de la personne ça crée des blessures ça laisse des séquelles et c'est quelque chose qui peut perdurer pendant longtemps alors quand on veut communiquer, si on veut vraiment bien le faire, il faut qu'on fasse attention à notre ton, Ne pas crier, parler avec douceur, parler avec respect et donner la place à l'autre personne de nous écouter et de changer les choses pour le meilleur. Le deuxième point, c'est le temps et l'endroit. Alors quand il y a une dispute, il est important de le régler là. De ne pas euh, dormir dessus ou attendre peut-être une semaine pour en reparler parce que dans une semaine ça n'aura sûrement pas l'impact euh, que, que ça aura été normalement parce que si tu avais parlé à l'instant propre on aurait pu le régler là et on aurait compris la réalité ou l'importance de la chose mais si tu reviens une semaine ou un mois après c'est comme pourquoi est-ce que tu reviens, j'ai mot bien ça peut encore exciter une colère ou rappeler un mauvais souvenir. Donc le temps est, est, est important. C'est important quand on a un problème, qu'on a besoin de communiquer quelque chose, qu'on le fasse immédiatement. Et surtout, l'endroit. Il est important de savoir quand parler de quelque chose. On ne peut pas être dans un endroit où peut-être c'est une fête, où, où il y a tout le monde en public et puis on va décider de parler d'un problème de famille ou etc. Il est important d'avoir un endroit serein, un endroit calme dans l'intimité des deux personnes pour pouvoir parler. Et comme on dit souvent, il ne faut pas laver le linge sale en public et composer. Ce n'est pas en public que tu vas décider de régler tes problèmes. C'est pour ça que les humiliations qui sont faites en public doivent être peut-être résolues en public parce que tu m'as heurté en public. Tu ne vas pas me tirer en arrière pour dire je suis désolé. Tu dois t'excuser devant tout le monde juste pour arranger ce que tu as fait. Donc il est important de prendre en considération le temps, si on a un problème, on a besoin de parler de quelque chose, le faire immédiatement et l'endroit, ne pas exposer nos problèmes ou nos différences en public pour que les autres personnes nous voient peut-être comme un couple en danger ou bien un couple qui a des problèmes ou une famille qui ne sait pas respecter la vie privée de l'autre et puis... On, on, on ne prend pas en considération où on est, on fait ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut et ce n'est pas une bonne pratique. Aussi, en parlant dans de temps et endroit, il est important de ne pas profiter d'une situation pour parler de quelque chose. Par exemple, peut-être quelqu'un vient te poser un problème du genre, ce que tu as fait aujourd'hui m'a blessé. Pendant que cette personne est en train de te parler de ce qu'elle ressent, tu profites pour dire, ah oui, mais toi aussi tu fais ça. Non ce n'est pas le temps ni le moment. Maintenant, tu dois te focaliser sur ce que cette personne te dit et ce que tu as fait. Et non, profiter de cet instant pour dire que non, toi aussi tu fais ça. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, pour pouvoir mieux communiquer, bien communiquer, prends en compte le temps et le temps. N'attends pas une semaine ou un mois pour parler de quelque chose que tu peux faire aujourd'hui. Ne profite pas d'une situation pour parler de ton problème. Ou ne profite pas de la situation d'une autre personne pour parler de ton problème. Et n'attends pas d'être en public pour résoudre un certain problème. Donc prends encore le temps et l'endroit. Mon troisième point, c'est la compréhension. Dans toute communication, oui, tu dois écouter la personne, tu dois entendre la personne. Mais c'est tellement important de comprendre. Quand on veut communiquer... Il faut qu'on apprenne à se mettre dans la peau de l'autre personne. Si j'étais à sa place, comment est-ce que j'allais réagir? Si j'étais à sa place, qu'est-ce que j'allais faire? Qu'est-ce que j'allais dire? Et quand on essaye de mieux comprendre, on est capable de mieux assimiler la situation, de mieux trouver les bonnes astuces, les bonnes solutions pour résoudre le problème. Donc, dans une communication, c'est important de ne pas juste écouter, peut-être pour répondre, c'est pas une question de oui, mais... C'est une question de comprendre le point de vue de la personne. Et bien sûr, on ne te demande pas de juste écouter et de rester muet. Après que tu as compris, exprimer et dire ce que tu as compris pour savoir si c'est vraiment ça, pour savoir si c'est vraiment cette solution qu'il faut pour le problème. Donc, la compréhension est tellement importante. Écoute pour comprendre la personne. Écoute pour comprendre le problème. N'écoute pas parce que tu veux trouver une faille et être la personne qui a raison ou pour avoir raison important de prendre en considération l'autre personne, de se mettre à sa place et de se dire, si cette chose m'avait été faite, est-ce que j'aurais aimé? Est-ce que je, je me serais comporté de la bonne façon? Est-ce que? Est-ce que? Et quand on a cette mentalité-là, la communication devient plus facile. Donc, avec ces trois astuces, j'espère vraiment que vous allez améliorer votre façon de communiquer. J'espère que vous allez être plus compréhensifs l'un de l'autre. J'espère que en fait, on pourra vivre dans une société qui est plus, plus ouverte, plus aimante, plus apte à comprendre d'autres personnes. Sachez que la communication la n'est pas si difficile que ça. Ça prend l'enthousiasme de deux personnes, ça prend le respect mutuel de deux personnes, ça prend un engagement et vraiment le vouloir. Parce que quand on aime une personne, quand on a des amis, quand on a de la famille, on veut la paix, on veut l'unité, l'union et quand on le veut, on, on trouve les bons moyens pour le faire. N'oubliez pas que pour une communication, personne ne lit dans les pensées. N'accumulez pas de la rage, de la rancœur, de, des mauvaises pensées en vous disant que la personne voit que je suis fâchée, elle est supposée savoir pourquoi je suis fâchée. Apprenez à, à vous exprimer parce que personne ne lit dans les pensées, personne ne sait ce qui vous tracasse. Et tant que vous ne parlez pas, on ne pourra pas résoudre ce problème. Donc, si vous avez l'opportunité de parler, parlez et faites-le bien. Pour être capable d'être en paix avec vous-même et avec les gens autour de vous. J'espère que ces astuces vous ont aidé. Si oui, dites-le moi dans les commentaires, likez cette vidéo, partagez, laissez des commentaires et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Si oui, bon, j'espère vraiment que le contenu que je pose vous apporte de la valeur, vous donne... Euh, l'espoir ou de la joie la compréhension etc parce que j'aimerais vraiment qu'on puisse vivre dans une société meilleure et comment le faire c'est se changer soi même parce qu'on a tendance à toujours vouloir changer l'autre mais le vrai changement commence par soi et comment changer c'est toujours d'adapter de bonnes solutions pour nos vies alors merci beaucoup de m'écouter encore une fois j'espère que cette vidéo vous a aidé. et si oui donnez moi beaucoup de likes et partagez je vous reverrai dans ma prochaine vidéo. Bye!